Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une recette de tiramisu spéculoos chocolat. Pour 8 personnes, nous aurons besoin de 500 g de mascarpone, 4 œufs, 80 g de sucre semoule, 250 g de pâte à tartiner, 15 cl de lait, 250 g de spéculoos. Prenez les œufs et séparez les jaunes des blancs. Ajoutez le sucre et blanchir les jaunes. Ajoutez le mascarpone et fouettez jusqu'à ce que le mélange soit onctueux. A l'aide d'un robot d'un fouet, montez les blancs en neige avec une pincée de sel. Dans une casserole sur feu moyen, mélangez la pâte à tartiner et le lait. miettez les spéculoos avec un rouleau à pâtisserie. Ajoutez les blancs en neige à la préparation et les incorporer délicatement. Dans une bérine, mettre des miettes de spéculoos, ajoutez la préparation au chocolat, puis la mousse au mascarpone. Répétez cette opération deux fois et terminez par des miettes de spéculoos. Les tiramisu sont prêts, je vous souhaite une très bonne dégustation, à bientôt